Je ne te fais pas confiance. Je te propose un compromis. L'un de mes émissaires guidera l'humain. Pour être sûr que je ne triche pas, qui est ton émissaire le plus loyal <rire> Yautal. Il fera l'affaire. Et l'enjeu Nos vies. Le gagnant récupérera les sacrifices de l'autre. Je tiens le pari. Quel être méprisable vas-tu choisir Or, oh, tu verras. Le champion de l'humanité sera bientôt prêt. Yautla, j'ai une mission pour toi. Maître Tezcatlipuka, je vis pour vous servir. Mais cette fois, ce n'est pas pour moi que tu travailleras. Comment, Maître Tu vas escorter un enfant d'homme. Quetzal Quatlu. C'est lui qui te convoquera. Quetzal Quatlu? Maître Tezcatlipuka, vous ai-je offensé en quoi que ce soit Yautla. Tu es mon champion, et tu vas aider son champion. Ainsi, tu nous serviras tous les deux. Et même si tu accomplis cette mission pour lui, c'est à moi que tu resteras fidèle. Je sais très bien d'où vient mon pouvoir. Il prépare quelque chose. Mais je ne sais pas encore quoi. Je serai vos yeux. Sa première erreur a été de me laisser te choisir. Le meilleur. Mon champion. Certaines pièces de ce jeu, et certains joueurs me sont encore inconnus. Sois vigilant. Va. Le pauvre gamin ne vaut pas un clou. Géant. Tu vas me tuer. <rire> mais, mais où suis-je et, et où est-elle Est-ce est que je suis mort Presque. Comment ça Mais je. Mais pas tout à fait. Je. Je ne suis pas encore mort. <rire> ah Lely Même les Non Non Non Non Non, non, non Assez Je veux mourir Je ne peux pas te laisser mourir, pauvre petit lâche Je dois suivre mon destin en m'assurant que tu accomplisses le tien. Bon, d'accord Bien. Euh, euh... dis moi je veux juste être avec ma sœur dis moi Non, petit. Les dieux ont prévu quelque chose de bien pire pour toi. Pour nous deux, d'ailleurs. Sache, petit, que tu as été choisi par les dieux pour fermer les portes des enfers. Moi, je suis Yaotl, leur émissaire. Forcé par eux de m'assurer que tu accomplisses ton destin. Mais quel destin Je comprends pas de quoi tu parles. Pas de question <rire> Tu as jusqu'à la nouvelle lune pour mener à bien ta tâche. Si tu échoues, l'humanité sera éradiquée de la surface de la Terre. Pitié, je ne peux pas. Je ne veux plus vivre. Je... Je ne veux plus vivre. Ma grande sœur... Cesse de pleurnicher. Remercie plutôt les dieux que ta Nelly ne puisse pas te voir ainsi. Mmh. Elle en serait écœurée. Non, c'est pas vrai. Ma sœur m'aimait. <rire> Elle t'aimait. Et pourtant, regarde ce qu'elle a fait de toi. Son amour t'a rendu faible. Oh. Elle t'a aussi rendu stupide. <rire> Elle t'a rendu dépendant. Un vrai fardeau. Non <rire> Bon, tu as tout de même un peu l'envie de te battre. Espérons que ça suffise. Mais je... Pas de question Tiens ta langue ou je te l'arrache, compris <rire> Écoute-moi bien, petit. Ton destin t'attend là-bas. Ta première tâche. <rire> Tu vas l'accomplir et tu vas la faire maintenant. Debout oh. Ce gamin est une punition, j'en suis sûr. <rire> 啊。<laughs> Un poignard, un poignard qui parle. Qui, qui veut dire sang en langue maya Pourquoi tu dis ça oh! eh! ah! hmm? Huh? -oh. Uh -oh. de la porte. <rileur> Derrière toi, les leviers <smartement> <rile> <mérite> Tiens bon petit, tu accomplis ton destin sans même le savoir <tousse> que de finir avant d'avoir commencé. une manière de faire. Échapper à ton destin Je dirais que tu as encore envie de vivre, finalement. Une de fermée. Il n'en reste plus que quatre. Quatre Comment veux-tu que... Non Non, je ne peux pas Tu le peux et tu le feras doivent choisir quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort. Les dieux ne doivent rien faire du tout, petit être fragile, et surtout pas à ta demande. Ça ne peut pas être moi. Impossible. Fais-le, ou l'humanité est condamnée. Tu ne te soucies pas de ta race, de ton peuple. Non, tout ce dont je me souciais a disparu. Peut-être que les humains ne méritent pas d'être sauvés. Pourquoi je me soucierais du destin de l'humanité alors que l'humanité m'a déjà tout pris. Ce chemin n'est pas le tien, petit Tu n'as pas le temps pour ça Et ce monde ne l'a pas non plus Nelly Ça a été une si bonne nuit Ah! <laughs> Tu nous as aidés. Est-ce que je peux t'aider à mon tour Non, laissez-moi tranquille oh. Tes... tes yeux. Oh, attends, Isel Mort est parmi nous. La des enfers. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que vous voulez dire Mais de quoi vous parlez Non Va-t'en Va-t'en Quoi Tu es une malédiction Va-t'en Tu vas nous porter malheur Pitié Non ah Le... Mes yeux, est-ce que je suis maudit Qu'est-ce que tu m'as fait Tu te l'es fait toi-même. Ce chemin n'était pas le tien. Suis mon exemple, affronte ton destin. Si je fais ce que tu demandes, si je te suis et que j'accepte d'être ton champion, les dieux pourront-ils ramener ma sœur à la vie oh. Les dieux peuvent tout faire. Tout ce qu'ils désirent. Bien. Nos destins nous attendent et il n'y a pas de temps à perdre. C'est ce que les dieux exigent et ce dont l'humanité a besoin. Pour commencer, tu devras trouver le compas Tetun. C'est lui qui te mènera aux quatre portes restantes. Tu devras le récupérer en moins d'un jour. Mais... Pas de question